Coucou, bonjour, ça vous dit quelque chose, c'est du Tuna Saumur. Oula, voilà, voilà, Master King, oui, oui. je tente toujours volontiers d'idées des de, de, idées pour son... Comment il va s'appeler